Qu'est-ce qu'on fait pour la coupe des bonnes actions Chevrolet cette année Le plus qu'on peut C'est bon ça Et donner des vêtements, c'est bon aussi. Ça, c'est bon. Laver des autos. C'est bon ça J'ai offert une crème glacée à ma mère.